On est pour lignes. On est de La, la meilleure centrale de Lyon. <rire> la plus belle du département, dans <rire> céramiste de Potier, euh, donc plutôt un milieu euh, ouvrier, et vice-présidente en charge de la culture euh, sur euh, la CCPF, donc, euh, Communauté de Communes de pizé -Fortère. Donc euh, je m'engage euh, au titre de la région euh, pour euh, agglomérer mes actions euh, en tant que vice-présidente, euh, puisque souvent, euh, le premier, la porte d'entrée sur la région, c'est la Communauté de Communes, et euh, il y a porte à faire sur notre territoire, effectivement. Jean-Luc Minier, donc euh... Citoyen de, de et fort terre Donc je suis né ici, je vis ici dans, dans ce territoire. J'ai une double identité à la fois associative pour avoir créé plusieurs activités sportives, culturelles, notamment l'université pour tous de et fort terre ainsi que l'enseignement supérieur à Toussy. Et puis j'ai été élu, euh, bien sûr, euh, municipal à Toussy, ainsi que représentant d'ACLECT et pour la Fédération des eaux. Et donc je suis candidat euh, pro-régional en numéro 3 sur la liste de temps des cerises de bastien Fodo. Alors on accueille Stéphane aujourd'hui, pourquoi <rire> Alors moi je vous ai déjà fait le mot d'accueil tout à l'heure <rire> au, au, au train, mais c'est pas grave. Mais Je suis très contente en, fait, en tout cas d'être là et de rencontrer Monsieur, des gens de terrain. Euh, parce que je pense que c'est important aussi pour apporter des réponses au plus juste des, des besoins des territoires, euh, d'aller à la rencontre euh, des personnes qui vivent dans ces territoires et qui euh, sont au contact des véritables besoins euh, des Bourguignons, des Francois, des Bourguignonnes et des Francoises. Voilà. Merci. Pourquoi vous avez emmené Séverine à l'aéroport ben je crois qu'il est indispensable sur une question qui touche totalement le développement durable et puis l'avenir de nos territoires, que nous ayons la représentation à la fois de Séverine Véziès et de Bastien Faudot, les deux têtes de liste régionaux. Ben D'une part parce que ce, ce, ce projet a fait l'objet d'un combat extrêmement fort qui a eu des, des répercussions électorales qu'on connaît dans Lyon, ici et à Auxerre, et d'autre part parce que la question est toujours pendante. Il faut trancher effectivement sur quel projet de territoire on crée ce futur développement, le futur site de l'État. De... Je m'appelle Bastien Fodo. je suis tête de liste euh, du temps des cerises. A mes côtés, j'ai deux autres têtes de France, liste du département Christophe Jantaz le... qui est le, le, le local de l'État, puisqu'il est tête de liste dans Lyon. Et puis Séverine Véziès, qui est porte-parole de la campagne. Les amis font un peu de bruit. Et Séverine Véziès, donc, qui est porte-parole de la campagne, euh, est tête de liste dans le Doubs. J'en profite pour vous présenter également Marie-Noël Lindemann, la sénatrice de, de Paris. Euh, et là, on entame notre deuxième étape. Hier, on était dans la Nièvre. On a fini au Montbeuvray. vrai. Et aujourd'hui on est dans l'Auxerrois C'est ça. On dit Auxerrois. Auxerrois, oui. Et notre première étape aujourd'hui c'est l'aérodrome de Branche. Et nous allons euh, donner la parole à la mairesse de Branche, qui va nous expliquer un petit peu quel est le, le projet euh, d'extension parce qu'elle en est là pour euh, préserver la forêt autour de cette euh, aérodrome. Voilà. Bonjour. Ça va Bonjour, donc bienvenue à tous sur le territoire de Franche. Euh, L'aérodrome est donc une infrastructure importante pour notre territoire. Euh, cependant, euh, depuis quelques années, je défends l'environnement, donc je suis très sensible à l'aviation et à l'environnement. Et je pense qu'il est important de développer la plateforme plutôt nouveau, au niveau touristique que euh, euh, voilà il y, y a une belle infrastructure, il faut, il faut la maintenir, euh, mais rien n'est démontré aujourd'hui qu'elle permettrait un développement économique important pour le territoire voilà merci. merci beaucoup merci Elie marie bonjour. Bonjour. bonjour très heureux de vous voir moi aussi très heureux de participer à cette marche euh, de la liste du temps des cerises qui est une liste j'allais dire de printemps de printemps pour votre région de printemps pour la gauche et je l'espère de reconquête euh, de, de progrès sociaux et écologiques dans notre pays ce que j'aime bien dans cette liste c'est que ce sont des gens qui euh, viennent de, de familles différentes, de, de partis, de structures différentes, mais tous engagés dans un lien avec les citoyens pour euh, transformer les, la politique en général et la politique régionale en particulier. Dans votre région, euh, la présidente actuelle des régions a été d'une grande ambiguïté avec Emmanuel Macron. Elle l'a été, elle le demeure d'une certaine façon. Elle n'a jamais été très claire sur ses orientations. Avec un sujet qui est relativement emblématique, qui est par exemple l'ouverture de la concurrence euh, et la mise en cause de la SNCF dans les TER garder ce service public et une gestion SNCF euh, pour euh, les transports publics et les TES, c'est fondamental. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, qu'il ne faut pas obtenir de ah, okay. un à nombre évolutions, mais c'est fondamental. Et puis, il y a la prise en compte d'un de de développement plus écologique, euh, moins soumis aux pressions des lobbies, de, du conformisme ambiant, et on le voit dans un projet comme celui-là, où euh, on n'a pas fondamentalement besoin d'une extension, et où on a besoin, au contraire, de préserver la biodiversité et la forêt euh, dans ce secteur. Euh, voilà, ça c'est au moins deux sujets euh, sur lesquels euh, je pense que cette liste euh, prend des engagements très clairs. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'à travers la diversité des forces qui s'unissent, qui sont clairement unies derrière un programme et des valeurs de gauche et écologiques, euh, on montre aussi une capacité de rassemblement qui n'est pas simplement euh, le regroupement des appareils politiques. Qui, euh, qui met bien avoir, des dynamiques bien citoyennes nouvelles et aussi une liste de renouvellement. C'est ça, peut-être une question bienvenue Bienvenue et merci euh, de participer à cette marche. Très bien, Et nous avons avec nous un membre du SNUP-FEN, Syndicat solidaire par rapport aux forêts, Christophe Louis. Ben, peut-être nous expliquer rapidement Attends, là, les enjeux autour de l'aérodrome et, euh, et la des coupes de forêt. Hein. Bonjour, euh, bah, moi je suis surtout venu pour parler de forêt hein. euh, donc, le SNUPFEN c'est le syndicat national unifié des personnels forestiers et de l'environnement euh, c'est une organisation syndicale nationale qui est affiliée à Solidaire euh, nous on se bat depuis plusieurs années maintenant hein, pour dénoncer la situation euh, bah, de l'Office national des forêts parce que je, euh, je suis salarié de l'Office national des forêts et aussi pour euh, un combat plus récent maintenant pour euh, la protection des forêts qu'on est inquiet des dérives euh, industrielles euh, qui sont euh, actuellement à l'œuvre euh, au niveau forestier. Voilà. Euh, euh, je ne parlerai pas de l'aérodrome, c'est un sujet euh, qui est plus politique dans euh, lequel on, notre organisation ne souhaite pas intervenir. Bon, Par contre, effectivement, le, le projet actuel qui, euh, ou vous qui consisterait à euh, déboiser 20 hectares de forêts euh, gérée par l'ONF euh, qui à la commune de Branche, alors que l'installation de l'aérodrome a déjà euh, amputé cette forêt de 50 hectares, euh, nous paraît quand même pas être tellement. Euh dans l'air du temps, on va dire, raser de la forêt pour faire atterrir des avions, on peut s'interroger sur la pertinence de ce projet à l'heure actuelle. Alors nous chanterons sans des cerises Mais ben c'est beau On là, c'est un peu à force C'est bien là vous un petit peu de diété, ouais, je sais pas... les bras à Edrène de branche nous allons démarrer la, la randonnée du temps des cerises. Nous allons emprunter le GR213 en direction de Serre-Parc pour voir euh, qu'est-ce qu'a fait la région, le département, la communauté de communes avec 50 millions d'euros. A tout à l'heure. C'est des choses lourdes, tu veux les mettre dans mon sac, je peux les prendre, il n'y a pas de souci, il y a des histoires. Non. Mais nous rejoignez à un moment donné. Je que c'est de... intéressant. Je c'est pas intéressant, je ne sais pas. Hey, ouais, il les gilets jaunes. De notre économie, ça veut dire de la production agricole et de la production industrielle. Pour travailler sur des bassins euh, euh, plus petits, et sur lesquels les gens ont une prise euh, directe avec l'économie locale, les circuits courts, euh, etc. C'est une garantie à la fois de qualité supplémentaire, supérieur pour les produits et c'est aussi une garantie d'emploi pour les citoyens qui habitent ici typiquement dans la zone de l'océan Est-ce qu'il y a des, des Il n'y a de... non, non, pas, pas. pas d'ampoules bon. On n'a oui, pas marché là, c'était de la rigolade Bonjour à tous, Voilà, je suis Luc-Franc Bénard, je suis sur OCR2 au niveau des cantonales. Voilà, je voulais vous citer au Serre-Parc, un projet, un projet départemental qui, de ce fait, a coûté des millions d'euros pour rien, parce qu'il n'y a que deux entreprises qui sont ici, donc nous, nous sommes contre ce projet, ça ne sert strictement à rien, tout est vide, tout est vide. Il n'y a rien, il n'y a rien, et ça coûtait des millions et des millions d'euros aux frais du contribuable. Donc euh, voilà, c'était pour dénoncer euh, cette chose-là. C'est simple. C'est simple. Eh des ça, moi je bah, pas, pas On peut pas, peut pas faire une bah, bah, Des, un des, des, un des, des, des choses. Choses. Tu dirais, bah non, cette culture, elle est tellement dégueulasse que je peux pas adhérer au Genre, un que je, faire. je sais pas. C'est de créer une poésie. Ça, c'est C'est pour ça que t'as raison. C'est des Alors comme je disais, c'est la ville où Johnny Alida a signé son premier contrat pro. D'accord. Ça tu me l'as dit. C'est le C'est quand même une essentielle. Et c'est déjà François Méroud qui lui a fait signer son contrat. C'est le chemin qui se fait. Ça va te lâcher. Tiens Je vais juste pour acheter une maison à 10ème. que mon souvenir de moi étudiant. Il a interdit mecs de mettre des port-cartes avant dans la maison. C'est quoi les habitants On est passé de 11 000 habitants après 14 ans. D'accord. C'est liste dans Lyon pour le temps des cerises. C'est un concept original que d'aller vers les électeurs en organisant une randonnée. Pourquoi avoir fait ce choix C'est surtout la situation sanitaire qui nous oblige à faire ça. Ah, une impossibilité de tenir des réunions publiques voire même de meeting en plein air, on ne sait pas encore. Donc on a opté pour ce choix de, de randonnée dans les huit départements pour essayer de rencontrer les icones et partager un petit peu nos propositions. Et comment ça se passe Moi je vais essayer de faire... Euh, je sais pas, vous repartez à 14h30, c'est ça Oui. Oui, ouais, je, ouais, je vais déjeuner là et j'aimerais bien repartir avec vous quand même. Ouais. Au revoir, oui, donc euh, comment ça se passe Quand vous vous promenez, vous arrêtez, vous, vous parlez à, à, aux gens que vous croisez Disons qu'on a, a ciblé notre randonnée puisqu'on était sur la question des, des transports et des services publics. Donc on a démarré par l'aérodrome de Branche pour un petit peu regarder avec euh, la personne responsable du syndicat des forêts, euh, la coupe de la forêt qui est prévue avec l'extension de l'aérodrome. Ensuite, on est allé voir Auxerre-Parc, les 50 millions d'investissements du département et de la communauté d'Auxerrois, pour voir ce que ça donne, et on a pu remarquer qu'il n'y avait aucun emploi et qu'un aménagement qui nous semble totalement euh, mégalomaniaque. Et qu'est-ce voilà. que vous proposez, vous Qu'est-ce qu'on propose Que nos investissements, que les soutiens de, des collectivités soient beaucoup plus ciblés, au niveau écologique, au niveau social. Qu'on ne s'engage pas dans des projets euh, où on n'est pas sûr d'avoir la, la garantie que des gens vraiment vont s'installer. Parce que là, on se demande ce qui va se passer sur cette zone de Serparc. Hein. cest C'est-à-dire qu'on a des, des voies aménagées... Euh, des lampadaires, des abribus, euh, des zones de pique-nique euh, qui ne servent absolument à personne. Donc c'est vraiment pour nous du gaspillage. Si je me trompe pas, moi je suis arrivé dans, dans le département il y a, il y a, il y a deux jours, c'est vraiment tout frais. Euh, L'une de, de vos mesures phares, c'est sur la désertification médicale Oui, c'est la création de, de centres de santé. Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de médecins dans Lyon. Est-ce qu'on voudrait, avec l'aide de la région, monter des centres de santé avec des médecins salariés C'est primordial parce qu'ici, la décertification musicale, c'est quelque chose qui, qui, qui vraiment touche le département en particulier, ce ouais. département ben particulier. Si vous arrivez dans Lyon, vous allez voir pour chercher un médecin traitant vous allez vous, prendre, vous amuser un petit peu. Ok, ouais, c'est compliqué quoi. Ouais. Et une autre problématique, qui revient souvent d'ailleurs, même chez les, chez les auditeurs, le problème de réseau, ici, dans le département. Oui. Alors justement, nous voulons pouvoir favoriser euh, l'accès au numérique dans tout le département, ce qui n'est pas le cas. On a un département qui essaye de de fibrer tout le monde, mais on sait que ça sera pas possible, les délais ne se seront pas tenus. Donc ce qu'on veut c'est absolument euh, voilà, rediscuter les contrats euh, d'installation, que les gens soient vraiment installés parce qu'il y a encore plein de zones blanches dans le département. Par contre on n'est pas du tout favorable à, à l'installation de la 5G, hein, pour l'instant euh, alors qu'il y a des endroits où il n'y a même pas de projet on marche sur la tête de vouloir mettre le 5G dans Lyon. Mmh. Vous, on peut considérer que vous êtes un peu une exception française, je parle de, de votre formation politique, parce que vous avez réussi ici, dans Lyon, vous, euh, enfin pas de, de vous en particulier, mais vous, euh, votre groupe, à rassembler la gauche, oui, tout à fait. ce qui est plutôt compliqué au niveau national et dans pas mal de régions au final. Mmh. Euh, ça, ça, Est-ce que ça vous apporte une certaine... Euh, comment dire, c'est pas crédibilité le mot, mais c'est plutôt euh, un soutien euh, indéfectible et vous avez l'impression de, de pouvoir euh, gérer cette élection de la meilleure façon. Ce qu'on a voulu surtout, c'est de rassembler euh, la gauche sincère, c'est-à-dire la gauche qui ne va pas euh, avoir des orientations libérales euh, comme le fait le gouvernement Macron, et les écologistes. C'était ça. Donc après, on a lancé un appel. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'était rassembler vraiment tout le monde, comme par exemple dans les Hauts-de-France. Et malheureusement, certains ont fait le choix de ne pas clair avec euh, le président de la République, donc ce c'était pas possible. Hein. Et, euh, et voilà, donc on a rassemblé tous ceux en fait qui sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Est-ce que c'était est indispensable de, de créer, enfin de, de, de se rassembler? pour barrer, notre, faire barrage notamment pardon, à, au Rassemblement national. Bah, on pense que par rapport au Rassemblement national, c'est important d'avoir une vraie politique sociale et écologique hein, et pas des mesures d'accompagnement, euh, de mesures libérales qui vont un peu plus euh, désertifier, qui vont un peu plus euh, appauvrir la population. Oui, mmh. euh, Cassini, encore, vous avez quelque chose à rajouter euh, par, sur la randonnée en particulier ou ou la, la campagne, quelque chose que je n'aurais pas abordé Non, bah pour nous c'est une campagne dynamique qui démarre, qui démarre. On aimerait bien que, que les médias nous en parlent un peu plus de nous. Mais on est très contents de, de pouvoir répondre aujourd'hui. Et là on va euh, on va se diriger sur la gare de Nigel, la gare de qui est en travaux. Mais c'est des travaux euh, vraiment un ravalement de façade en quelque sorte, puisque l'accessibilité handicap n'est pas garantie, que le deuxième guichet n'a pas été. Euh, et que euh, on est, ça fait dix ans qu'on a perdu le TGV dans Lyon, donc on va pour demander des vrais services publics de transport. Parce que l'important dans Lyon, c'est la mobilité. Hein, ici les gens qui sont venus de Besançon, qui sont venus faire la randonnée avec nous, se sont rendus compte que c'était la catastrophe au niveau des trains. C'est un problème aussi à Auxerre à euh, Si on veut arriver à Auxerre on prend le bus. Exactement. Un bus qui arrive toujours en retard, c'est la catastrophe. On est obligés de... Les transports publics sont vraiment euh, à développer dans le département. Et ça concrètement, vous avez déjà des idées à mettre en place pour... Euh... Alors ce qu'on voudrait, c'est faire un contrat de garantie de service public pendant 10 ans avec la SNCF. Pour surtout pas que la SNCF parte dans une privatisation du rail et des gares TER. Et puis la deuxième mesure, c'est par rapport aux jeunes, qui ont des problèmes de mobilité, c'est d'offrir la gratuité pour les 18-25 ans au niveau des transports publics. Je suis en pour Lyon en commun pour le de, sur le département sur le canton de Gênes. et je suis aussi sur la liste des régionales, tant des cerises sur la liste voilà, de Bastia. À Amigène, on parlait de la gare tout à l'heure. Quelles sont les autres problématiques à part le, le transport alors euh, sur Nigène, euh, au niveau du sport, parce que bon, euh, je, je suis athlète, donc déjà je peux parler du sport, euh, on a le stade Lucien Masson qui est euh, donc en terre battue. Ça fait plusieurs années euh, que euh, le club de Nigène, qui a de nombreux petits champions euh, qui ont été en France plusieurs fois, demande du Tartan, évidemment. Et euh, bah, c'est très compliqué, euh, Donc le maire de Nigène euh, apparemment euh, ne voit pas l'importance de développer euh, euh, ce, ce stade, et euh, pourtant ce vraiment important de que ça peut être un, un tremplin pour les jeunes euh, euh, de réussir et donc euh, il faudrait mettre euh, les moyens euh, pour, euh, pour mettre euh, cette piste euh, au nombre j'ai envie de dire pour vraiment pouvoir s'entraîner euh, c'est pas seulement le tartan c'est aussi le, le, le tapis pour faire du sang hauteur, euh, le sable pour le sang en longueur, aménager euh, euh, un endroit pour euh, euh, les, les, les lancer, donc de javelot, de marteau, donc il y a vraiment euh, je pense un investissement à faire et après euh, on peut le. Le, le récupérer, après ça fait euh, des, des, des, des vocations pour, pour les jeunes, et donc des débouchés aussi euh, professionnels. Donc euh, le sport déjà, et puis euh, après, euh, bon, il euh, y a deux collèges à euh, Mygène, euh, quand même le collège Jacques Prévert, euh, ils sont assez nombreux quand même, et puis il y a aussi euh, l'école Marcel-Pagnol, donc euh, là il y a une classe qui va fermer euh, à, la, à la rentrée, et puis il y a aussi euh, des soucis, parce qu'il manque des AESH, et euh, on a un problème aussi au niveau de la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Il y a beaucoup de, de dossiers qui tardent à, à arriver, donc il y, a, il, y a, il y a des enfants en grande difficulté dans, dans cette école et donc il faudrait que, que, que la, la, la maison départementale des, des, pour les personnes handicapées euh, euh, recrute plus de, de, de personnel pour qu'il y ait moins de délais dans les, dans les dossiers, parce que ces enfants sont en grande difficulté. Pour revenir simplement sur le sport... Oui. L'exemple que vous avez pris là sur le, le stade à Migène, enfin le, le, oui, le, le la atlet, piste, piste d'athlée, euh, est-ce que vous considérez que c'est représentatif aussi un peu de, de, du, dans le département Est-ce qu'on n'en fait pas assez pour, pour les, les jeunes qui veulent se lancer dans le sport Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures <rire> Exactement. Il euh, y a une piste à Saint-Florentin. Euh, la piste de Dosserre doit être faite à Sens aussi. Elle doit être refaite. à Migène. Euh, donc je pense qu'il faut. Pour, euh, développer euh, les infrastructures. Il y a aussi un manque, euh, il manque aussi une salle pour qu'on puisse faire par exemple l'hiver du foot euh, à l'intérieur parce que quand il fait euh, très froid euh, ou euh, qu'il pleut euh, c'est difficile de, de s'entraîner donc euh, je pense qu'il y a un gros effort à faire euh, notamment aussi dans les écoles. Je pense qu'il faudrait plus de sport euh, dès l'école primaire euh, pour, donner, euh, pour développer déjà les capacités euh, des, des enfants et puis pour leur donner envie euh, de faire carrière dans le sport parce que c'est possible aussi de s'en sortir par le sport donc je pense oui qu'il y, y a de l'investissement à faire dans le sport euh, à Mygène sur le canton et, et dans Lyon en particulier et dans la région aussi puisque je, je, je il manque aussi un stade couvert donc ça la Bourgogne par rapport à toutes les régions de France n'a pas de stade couvert en fait, c'est un, une piste de 200 mètres où on peut faire des donc, compétitions nationales euh, mondiales euh, européennes donc euh, voilà pour les sportifs euh, il manque cette salle donc il y a une salle qui est à Reims, c'est pour la, la région Grand Est mais en Bourgogne il n'y a pas de salle et notamment avec Dijon la cité universitaire ils ne peuvent pas s'entraîner euh, en salle donc ça manque vraiment vraiment un stade couvert, euh, des pistes en tartan et puis euh, des halls de sport puisqu'il y a un hall de sport à Mégèle mais pour tout, euh, pour tout le département euh, c'est pas suffisant, il n'y a pas assez de créneaux pour tout le monde et donc pas, euh, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc je pense qu'il euh, y a beaucoup euh, d'enfants qui ne font pas de sport et qui, qui aimeraient en euh, faire. Voilà, Et puis, il faut aussi des aides euh, au niveau des, des licences, ça peut être assez cher. Et donc, il euh, donc y a vraiment aussi de l'aide. Et aussi, bon ça, ça c'est pas le sport, mais c'est la culture. Donc, je pense aussi aux écoles de musique euh, qui, qui doivent euh, être aidées aussi, euh, aider les parents à, à financer pour leurs enfants des licences de sport, mais aussi euh, des cotisations à l'école de musique, puisqu'on a une école de musique amigène. Euh, mais euh, ça a un coût, ça à peu près 250 euros par enfant. Donc, je pense que euh, la mairie, le département, la région doit aider aussi les familles à ouvrir leurs enfants euh, à la culture, à l'art. Euh, C'est important pour la concentration, pour le développement personnel. Euh, donc, euh, voilà, beaucoup de choses pour éviter que les enfants ne passent leur temps derrière euh, les, les écrans. écrans exactement. Que vous liste du temps des cerises aux élections régionales. Vous êtes. On peut considérer que vous êtes une exception française, parce que. Je ne parle pas de vous en particulier, je parle de la liste. Oui. Parce que vous avez réussi à rassembler la gauche. Ce qui... On a réussi à en rassembler un gros morceau. Oui. Y compris de gens qui ont insuffisamment travaillé ensemble ces dernières années. Et ça c'est un vrai motif de fierté, pas seulement pour moi, pour l'ensemble des composantes de la liste. Qui a une vraie cohérence sur le plan politique. Qui en fait euh, a considéré que l'unité était possible à partir du moment où on partageait ensemble euh, une volonté qui était celle de la clarification, ce dont on besoin, celles et ceux dont nous défendons les intérêts, en particulier les classes populaires et les classes moyennes, qui souffrent beaucoup de, des crises que nous traversons depuis des années. Et le temps des services, c'est ça, c'est-à-dire euh, une gauche euh, euh, qui a du cœur, de l'envie, de la détermination, et euh, qui est dans la clarification, c'est-à-dire qui ne veut aucune ambiguïté avec le macronisme sous toutes ses formes, ni avec les autres droites dans le pays. C'est un motif de fierté, donc ce rassemblement, mais et aussi une, une envie, une motivation, ça vous motive à, bah, à aussi, aller plus loin possible. Et aussi une raison d'espérer, parce que plus on rassemble, et plus euh, les citoyennes et les citoyens euh, entendent le message qu'on leur adresse, très clairement. Donc euh, bien sûr, c'est d'autant plus motivant, parce que les enjeux qui se décident aujourd'hui, pour les, les six années prochaines en Bourgogne-Franche-Comté, sont assez décisifs. On est euh, au lendemain, il y a d'abord eu la crise de 2008, il y a maintenant la crise euh, euh, euh, sanitaire, économique et sociale, qui euh, sur le plan économique euh, est d'une ampleur inédite depuis la grande crise des années 30. Et la région, aujourd'hui, après la fusion en 2015 entre la Bourgogne et la Franche-Comté, n'est plus une collectivité locale. On ne l'a pas suffisamment expliqué. C'est devenu une puissance publique de rang intermédiaire entre l'État et les collectivités locales. Et on a besoin d'une région qui se projette dans l'avenir en matière d'emploi d'abord, de services publics, de réindustrialisation, de relocalisation de notre économie et une région très ambitieuse en matière de bifurcation écologique. Ce que nous appelons la bifurcation, c'est euh, euh, plus radical que les simples termes de transition auxquels on est habitué. Euh, bifurcation écologique, ça veut dire qu'on a une urgence climatique aujourd'hui, le constat est partagé par tout le monde. Et il est fondamental aujourd'hui que la puissance publique montre l'exemple, à commencer par la puissance publique régionale. Vous ah bah parlez de, de compétences, là, on, on connaît les compétences hein, de, de la région, euh, du c, euh, notamment, et il y a quand même un thème qui revient souvent dans le débat, c'est le thème de la sécurité. Est-ce que justement... Ouais, ce <rire> Ce rassemblement est important pour faire barrage à des candidats, comme je viens de vous dit, alors. <rire> bah, Si vous voulez, c'est évident. Disons, euh, pour nous, le constat aussi, et ça c'est un sujet important sur lequel nous avons un débat d'ailleurs au sein de la gauche, et euh, le temps des cerises a fait un choix courageux, qui est aussi à mon avis très singulier en France. Hein. C'est dire très clairement que on travaillera, euh, on a travaillé pour le premier tour au rassemblement le plus large possible. Et au deuxième tour, on travaillera au rassemblement de la gauche, de toute la gauche et des écologistes, mais rien que de la gauche et des écologistes, car nous sommes convaincus que c'est ce périmètre-là qui permettra de reconquérir les cœurs, de reconquérir les consciences parmi nos concitoyens. Pour combattre efficacement le Front National. Le Rassemblement National, mais j'ai du mal à dire ce terme en ce qui les concerne. Et euh, c'est un point essentiel parce que nous ne ferons. Nous ne nous, nous retirerons pas. Ça, c'est la première chose. cest qu'avec le temps des cerises, les citoyens ont la certitude absolue qu'il y aura une liste de gauche au second tour. Et qu'on ne cédera pas au chantage de Rassemblement National. Et qu'on ne fera pas de loubiboumga et euh, de grands fronts républicains où on assemble tous les libéraux, la droite, etc., dans une sorte d'opération de la dernière chance, parce que la gauche s'est beaucoup trop abîmée en se rassemblant avec des gens avec lesquels elle ne partage rien, pour combattre conjoncturellement le rassemblement national. La seule façon que nous avons de le combattre de manière sérieuse sur le fond, c'est d'inverser le sens des politiques publiques, d'être au rendez-vous des promesses formulées pour les citoyens en matière de euh, euh, qualité des services publics, en matière de réindustrialisation, de réimplantation de l'emploi, de relocalisation de l'ensemble de l'économie, de production en particulier, qu'elle soit, qu soit agricole ou industrielle. Ça c'est le sujet central qu'on a sur la table et pour ça il faut une gauche sincère qui ne fait pas d'habileté entre des promesses de campagne aux contour parfois flou, et euh, l'application du programme dans le cadre de l'exercice des responsabilités. Et pour ça, il y a le périmètre du temps des crises, politiquement, on le connaît, mais c'est aussi euh, le renouvellement, c'est-à-dire une certaine jeunesse. Je ne veux pas faire de jeunesse du tout. Il y a aussi des gens d'expérience avec nous. On a six élus qui sont conseillers régionaux sortants, de génération et de la gauche républicaine et socialiste, et qui nous prêtent main forte dans cette opération. Des gens d'expérience, des élus de terrain, des maires, des conseillers des Manteau, parce qu'on a besoin d'être dans le réel. On n'est pas de doux rêveurs, on est des gens déterminés. Oui, donc, à vous entendre, on se demande pourquoi, euh, pourquoi on, on entend souvent que, que la gauche n'existe plus. Mais elle existe, et elle va le démontrer encore dans les années qui viennent. Elle connaît un trou d'air depuis plusieurs années parce que la gauche de gouvernement a beaucoup déçu. Et plutôt que d'être dans une logique, comment dirais-je, d'autoflagellation ou de discours dépressifs ou de culpabilisation des électeurs parce que je pense que les électeurs en ont marre aussi de se voir montrer du doigt par les responsables politiques, c'est à nous de prendre nos responsabilités je pense que les gens ont plus voter il faut entendre ce message, il faut faire droit à ça la grève civique ça existe et elle a un motif les gens pensent que les responsables politiques ne peuvent plus changer le cours des choses et nous on va leur démontrer le contraire Je, je suis assistante sociale à l'hôpital Lyon. Euh, je voulais parler des services publics et de la santé publique Donc euh, le, la santé publique c'est vraiment ce euh, qui peut permettre d'avoir une santé de proximité au plus près de nos territoires et pas simplement dans des gros centres hospitaliers euh, à Dijon ou à Besançon, mais on a vraiment besoin d'une santé publique de proximité avec des centres de santé, avec des médecins salariés. Euh, le Temps des services veut vraiment euh, baser sa politique de santé publique sur le, les services publics, le déploiement des services publics de proximité de santé et non pas sur euh, des des, des partenariats publics privés qui ne viseraient qu'à libéraliser le système de santé. Voilà, donc la santé publique, c'est vraiment la santé de proximité dans l'ensemble du territoire de Lyon et de la Bourgogne et, euh, et pas juste une santé euh, centralisée dans les gros centres hospitaliers. Oui. Oui. Euh, non, dans ah. le noir dans le dans l'heure non, Loire, non, Loire et Loire. non, noir vas-y non, il non, non, non, non, non, ça Bah ça aurait été bien. non, non, non, 2001 aussi, hein, là. Il y a ah, ici, c'était beau. Ah, ouais, ça ça rien. Ça Il -oui. hein est, est ouais, bon, fermé, sinon on va aller barricade. Oh, merde. Il a conservé, hein. Avec Mathieu, bah non, pas on va faire en ratio. Dans Visio. Attends, moi je, moi je te filme toi. toi. Ça c'est le quartier ça Euh... On est le du C'est Non. Droite, pas un à Bonjour, je suis Bastien Achaud, je suis député France Insoumise de, de la Seine-Saint-Denis et euh, je suis ici aujourd'hui à migène pour soutenir euh, la liste euh, « Le temps des cerises » menée par, euh, par Bastien Faudot. Euh, sur une journée qui est consacrée au thème des, des transports, de la désindustrialisation et des services publics dans un lieu assez symbolique de, de Lyon, migène une ville qui a eu le TGV, qui a vu les, les autorités locales capable de se battre pour conserver cet arrêt de, de TGV qui a subi une désindustrialisation massive qui a fait perdre un tiers de, de la population à sa ville et qui a fait perdre énormément de, de revenus à ses, à ses habitants une ville qui, a, qui vient de perdre sa trésorerie municipale qui a perdu son, son lycée que la région a, a fermé on le voit donc le, la question des, des services publics de l'accès aux services publics se pose dans, dans tous nos, nos territoires, y compris euh, dans, dans un territoire qui est, était fondement industriel et qui, euh, aujourd'hui, euh, subit de, de plein fouet ces, ces délocalisations. Et euh, on le voit pourtant, il y a énormément de potentiel. On est devant un canal, que ce canal qui euh, est l'un des, des nombreux qui, euh, en France, pourrait permettre de, euh, de mettre tous ces euh, containers qui sont sur des, des, buts et, euh, des camions aujourd'hui et qui polluent. On pourrait les mettre sur des, euh, sur des bateaux, mais aujourd'hui, tout cela est totalement totalement sous utilisé et pour le, le se faire il faudrait construire des bateaux cela créerait des emplois il faudrait basculer sur sur des trains à hydrogène mais il n'y en a encore que, que trop peu et tout ça ce serait les compétences que nous avons en france que nous avons encore mais il faut se battre aujourd'hui pour les garder avant qu'il ne soit trop tard et que tout tout cela soit soit délocalisé voilà les, les grandes les grandes problématiques de, de notre temps et voilà l'enjeu le, qui il me semble, est porté par, par la liste du temps des cerises. Oui, je, je pense qu'en complément de ce que vient de dire Bastien, on met une pression, une dramaturgie particulière lors de cette élection régionale sur la question du rassemblement national, de la pression. Et ici, dans Lyon, c'est un sujet emblématique parce qu'on sait que le RN réalise des scores importants et il y a un lien direct avec la perte de services publics, la perte de présence d'une façon générale des puissances publiques au sens large, que ce soit d'abord les collectivités locales, la région qui est aujourd'hui une puissance publique, on va dire de rang intermédiaire et puis évidemment l'État. Et euh, autant des c'est des choses que nous avons pris en compte. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse structurelle, une réponse de long terme et pas euh, juste un à-coup ou un coup de campagne comme cela est trop souvent organisé autour d'improbables fronts républicains pour faire barrage au Rassemblement National. La meilleure façon de faire barrage au Rassemblement National de façon efficace, c'est de réimplanter du service de l'industrie sur ces territoires qui se sentent légitimement abandonnés par les puissances publiques au sens général. Et c'est le pari du temps des cerises, c'est le pari que nous faisons par exemple en proposant, dès le lendemain de l'élection, de mettre en œuvre un contrat de service public de 10 ans avec l'opérateur historique de la SNCF afin d'empêcher à tout prix la privatisation du TER en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Une mesure emblématique qui n'est pas que emblématique, qui sera concrète pour les milliers et milliers d'usagers du transport ferroviaire qui pourraient être demain soumis à une logique de concurrence dont on connaît les effets et dont on peut les prévoir dès aujourd'hui. Et c'est donc maintenant qu'il faut en décider. Voilà. Alors je vais compléter également un petit peu euh, tout ce qui vient d'être dit en disant que finalement notre venue dans Lyon aujourd'hui est à l'image finalement des, des problématiques qu'on re, qu retrouve en Bourgogne-Franche-Comté puisqu'on est dans une région rurale, euh, en partie rurale et qui est touchée par la désindustrialisation et par la perte de services publics et euh, notamment dans notre programme on a euh, pour compléter ce que vient de dire Bastien euh, par rapport au contrat de service public, la volonté de réhumaniser également euh, le service public du train euh, par la multiplication des guichets et la présence également dans les trains euh, et euh, également euh, la nécessité de revenir à la situation de 2011 par rapport à la présence des petites lignes pour irriguer le territoire et donc c'est une mesure d'égalité territoriale, c'est aussi une mesure écologique que de développer les transports publics et c'est également une mesure sociale et on proposera également la gratuité des transports régionaux euh, pour les moins de 25 ans. Voilà ce qu'on peut dire de notre venue aujourd'hui. Christophe Jantas, qui est tête de liste pour Lyon sur la liste de Temps des Cerises, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je crois que c'est bon. Ouais, okay. C'est bien là. On Et, on oui. Sébastien Et on remercie Bastien Lachaud d'avoir euh, pris beaucoup. le temps de venir nous soutenir euh, ici à Migène. Voilà, merci voilà, merci à vous. Et on remercie également les Insoumis de nous avoir oui. accueillis Alors ici, nous merci. sommes ici à Migène pour euh, nous parler euh, au niveau de la liste du Temps des Cerises. Je vous présente Jean-Pierre Ingard qui est candidat sur la liste du temps des cerises, et qui est ancien cheminot. Vas-y Jean-Pierre, dis-nous un petit peu... Euh la situation un petit peu du train à Mygène et puis alors, un petit peu comment ça évolue ouais, Alors déjà la SNCF, la privatisation avance à grands pas. La Covid a bien aidé euh, cet état dans l'état qu'est la SNCF à euh, faire avancer ses projets euh, de privatisation. Alors ce, 2011 normalement, c'est la date d'ouverture euh, des de, de TER euh, voyageurs au privé. Et les copains syndicalistes que j'ai interrogés avant de venir euh, m'ont dit qu'en en fait ils ne savaient pas encore à quelle sauce ils allaient être mangés. Voilà. Alors, concernant le service public euh, ferroviaire de Lyon, euh, il faut savoir d'abord qu'un bon service public ferroviaire, c'est un service public où il y a beaucoup de trains avec un cadencement et où il n'y a pas de rupture de correspondance. Et malheureusement, alors beaucoup de trains, eh ben, c'est loupé, puisque la région euh, qui donne un budget, qui a un budget à peu près de 150 000 euros qu'elle donne euh, au TER pour mettre en route les trains, euh, récupère la billetterie et là elle a perdu 50% de sa billetterie. Mais elle n'entend pas s'asseoir dessus, elle récupère quand même l'intégralité des, des, des, des sommes qu'elle avait les années précédentes et donc la SNCF va devoir se débrouiller pour mettre en route ses trains avec moins d'argent. Donc la solution simple a été trouvée, c'est de supprimer des trains. Donc il y aura beaucoup moins de trains euh, au départ de la Bourgogne pour aller pour desservir Paris, Dijon, etc. Euh, deuxième point, euh, concernant donc le, la, un service public ferroviaire donc de qualité qui n'a pas de rupture de correspondance, à cause de la régionalisation, euh, les trains TER Bourgogne s'arrêteront à Montreux. Et donc, pour les gens qui voudront continuer sur Paris, il faudra prendre une correspondance. Et on connaît que, on sait maintenant qu'il n'y a plus d'attente de, de correspondance. On n'attend pas les trains en retard. Donc euh, En fonction de l'horaire où les gens vont arriver à Montreux, eh ben, il faudra attendre une heure et peut-être plus. Voilà, donc le service est quand même mal euh, mal engagé. Et nous, au temps des cerises, nous entendons bien remettre ça euh, sur les bons rails, comme on dit chez nous. <rire> merci beaucoup. Euh, euh, ouais, merci euh, euh, euh, beaucoup. Bien.